Ce que ta tante allait dire, tu allais, tu as voté. C'était des jours. Jusqu'à aujourd'hui, cette personne en a plus suivi. Tu très peur de cette personne-là.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 Les cheveux. Il y a une youtubeur qui dit voilà ouais, merci tu as vu mes cheveux, j'ai vu tes cheveux. La reine de Julie Kael merci merci. Inspirant à nouveau, laissez partir vos vieux vêtements là, laissez partir, laissez. c'était d'entre vous, vous devez apprendre à faire le école à nouveau. Repartez acheter, commencez vous avec les petits petits trucs là. 1000 francs, 2000 allez dans les primates, vous achetez les trucs moins chers, vous commencez avec ça. Ça va vous redonner l'envie, bientôt vous allez acheter des trucs mac. C'est un autre, vous allez vous coucher pour dormir. Il vais sonner la cloche ici. Quand il va sonner, les femmes coquettes là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 pas il faut tu t'habilles encore bien tu mets le rouge à l'air Il faut que je cherche comment on va bloquer la fille faut que je cherche comment on va la bloquer pourquoi encore belle allez allez même faire un petit shopping aujourd'hui là mais c'est un habit tu achètes mais ça sur toi comme bien tu ne pas ça comme ça là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 les photos des. Tu vois les anciens, les anciens photos, ils, les, ils partaient tous au photographe, ils arrêtaient la fleur comme ça là. Je vois en fait une photo de ta mère, où elle était sur le photographe, où elle avait arrêté la fleur comme ça. Elle te pose ça là. Elle me dit que tu prends de cette photo, tu regardes comme elle était belle. En fait, même ma mère me là, tu vois. J'ai compris maman. My elle the photo of the car behind ou or the photo of Flo behind Thank you, dear Precious, thank you, thank you for your témoignage. Hello, good morning. <laughs> I thank God for the day I fell on your page. It's been two weeks now. Remain blessed. Thank you. ça vous <laughs> fait rire, non? Même si c'est vos <laughs> pères, vous allez voir les pantalons téléphone que vos pères portaient là. Vous pensez que vos pères étaient là. Je ne vois pas parce qu'il est vieux maintenant, mais.